Ce livre est, est probablement le, le résultat d'un triple parcours en me concernant, d'une triple pratique. Euh, D'abord une pratique clinique en secteur de la psychiatrie adulte et à l'aide sociale à l'enfance de Paris pendant une, une quinzaine d'années. Et depuis maintenant près d'une près vingtaine d'années, euh, une pratique de, de thérapeute auprès d'enfants euh, et d'adultes euh, donc en, en exercice libéral. Je suis par ailleurs euh, enseignant-chercheur en psychopathologie euh, à l'Université Grenoble-Alpes. Je participe à la formation depuis euh, un certain nombre d'années euh, des psychologues cliniciens. Et enfin, j'ai eu une, une pratique pendant euh, 8 ou 9 ans de direction d'établissement de soins. Euh, donc Cette pratique de, de direction a probablement eu une, une incidence, même si elle est latérale, euh, sur euh, certaines idées euh, contenues dans cet ouvrage. Alors, Quel est l'objet, peut-être l'originalité au fond de, euh, de cet ouvrage C'est d'essayer de, de lier euh, la question de la temporalité à la question de l'acte euh, qu'il se situe dans le champ éducatif ou dans le, dans le champ du soin. Ce sont deux, euh, deux concepts, deux termes qui sont... Euh, à la fois polysémiques et euh, qui ont cours dans un certain nombre de champs disciplinaires, pas simplement dans le champ de la psychanalyse. Euh, alors j'essaie dans cet ouvrage d'en cerner euh, ne, certains aspects Alors concernant la notion d'acte, pour, pour faire vite, euh, j'essaie de différencier euh, la notion d'acte de la notion d'action euh, au sens où euh, on peut produire une série d'actions dans le choix éducatif ou dans celui du soin sans que nécessairement euh, un acte ne soutienne euh, ces actions. Et c'est à mes yeux euh, notamment le risque de ce qui euh, se <coughs> pratique ou se profile de plus en plus aujourd'hui, euh, notamment autour des recommandations en matière de bonne pratique professionnelle, dès lors que ces recommandations euh, ne viseraient euh, une sorte de protocolisation euh, des pratiques. Alors, protocoliser les pratiques, c'est au fond euh, réduire euh, la personne dans le choix éducatif ou le soignant à, à un simple agent, euh, et cet agent perdant euh, du coup sa qualité de sujet et euh, euh, produisant euh, ainsi euh, une série d'actions sans que foncièrement euh, un acte les soutiennent. L'idée d'acte impose euh, au fond une sorte de responsabilité du sujet, une responsabilité foncière du sujet. Et, euh, me semble-t-il, dans les euh, recommandations en matière de bonnes pratiques professionnelles, dès lors que euh, ces bonnes pratiques euh, confinent à, à des protocoles, euh, on, on perd cette dimension de, de l'acte. Alors, concernant la, la temporalité, la dimension euh, temporelle, évidemment, elle est engagée dans toute une série de, de, de, de champs, que ce soit dans les réflexions et la compréhension de ce qui se passe dans la nature, que ce soit en sciences humaines. Alors en psychanalyse, par exemple, évidemment, la notion de temps ou de temporalité a été particulièrement travaillée, un certain nombre de concepts en rendre compte, celui daprès coup celui de répétition, euh, la notion, euh, euh, la définition même de l'inconscient, euh, la notion de transfert, etc. Alors j'ai essayé pour ma part d'approcher la question de la temporalité sur le versant euh, de l'intersubjectivité et euh, euh, j'ai essayé de, de cerner au fond euh, en quoi euh, la dimension intersubjective pouvait être euh, affectée. Euh, par la composante temporelle dès lors que euh, cette composante temporelle était elle-même euh, euh, fragilisée euh, parce que les conditions sociétales euh, d'aujourd'hui imposent euh, euh, au sujet euh, euh, et aux institutions. Pour, pour faire vite, euh, mon travail s'inscrit en quelque sorte dans euh, ce que un sociologue comme euh, Armut Rosa euh, a depuis une quinzaine d'années euh, mis en travail en, avec un argumentaire extrêmement soutenu concernant euh, euh, une accélération euh, du temps liée à la société euh, contemporaine. Et j'essaie, euh, à travers euh, l'étude d'un certain nombre d'objets, comme par exemple les conduites oppositionnelles, comme par exemple les phénomènes de dépendance, comme par exemple le rapport à la loi, comme par exemple le, le, le, ce qui tourne autour de la question de la, la, la parentalité, euh, etc., ou des violences euh, douces ou sévères. Euh, donc d'interroger euh, la place de la temporalité dans ces phénomènes et euh, d'essayer d'éclairer ces phénomènes à partir euh, précisément de ce que la temporalité ou les temporalités nouvelles euh, imposent. à cet égard euh, j'ai essayé de produire un, un, un corpus, un appareillage conceptuel euh, destiné à éclairer au fond euh, ces problématiques euh, contemporaines à travers euh, par exemple la notion de temporalité transitionnelle ou celle d'anomie temporelle. Voilà, et je pense que cet ouvrage a comme euh, Particularité ou spécificité euh, de venir éclairer euh, grâce à un angle d'approche euh, probablement nouveau, probablement inédit, un certain nombre de phénomènes qui euh, sont euh, aujourd'hui très largement dans l'actualité.